Salut, salut, salut, salut les gens, <coughs> j'espère que vous êtes nombreux en train de me suivre. <coughs> Je suis venu encore aujourd'hui pour, euh, comme d'habitude, <coughs> on a l'habitude de faire le matinal euh, chaque mardi. <coughs> Alors, nous allons, sans plus tarder, nous allons commencer. Mais avant de commencer, je vais devoir vous demander s'il vous plaît de vous abonner, de vous abonner massivement, euh, Cliquez sur la cloche des notifications pour ne pas manquer l'une de mes vidéos quand je serai encore en ligne avec vous. Ici, je suis sur YouTube. Ici, je suis sur Facebook. En tout cas, tous ceux-là qui me suivent, n'hésitez pas d'être là pour participer à, aux prières, à la prière du culte matinal. Nous allons commencer notre matinale. Il ne faut pas m'éteindre rigueur. Aujourd'hui, je vais faire ça en français. Euh, la langue française, c'est pas ma langue. Mais je vais essayer un peu de parler en français. Parce que nous l'avons quand même appris à l'école. Et nous allons essayer un peu de faire ça en français. Alors, participez avec moi. Si vous êtes là en train de me suivre, ne restez pas là seulement à regarder. Ce n'est pas une vidéo où on doit regarder tout simplement des images, où on doit peut-être rester là en train d'écouter. Non. Ce n'est pas une vidéo où on doit juste, c'est-à-dire, euh, comment dirais-je, donc euh, chercher à avoir quelque chose d'amusant. Non. C'est matinal c'est du matinal, c'est-à-dire on doit chanter avec moi. Donc toi qui me regardes, chante avec moi. Même si tu connais pas la chanson, fais un effort d'apprendre petit à petit, l'oiseau fait son nid, apprendre à chanter. Donc c'est une chanson que je vais chanter. Ça se trouve dans la Bible. Ça se trouve dans la Bible. <coughs> Esaïe 12. Esaïe 12, d'accord C'est une chanson, chant de délivrance. Il est intitulé Chant de délivrance. Alors, nous allons chanter. On n'a pas vraiment beaucoup de minutes. On n'a pas vraiment du temps à perdre. On, aura, on a que. <coughs> Donc, euh, on a commencé à 6 heures juste. Donc, on va terminer à 6h30 donc ne restez pas là je répète à regarder seulement mais plutôt soit là pour participer c'est le culte matinal d'accord participer au culte donc ça sera une bonne affaire Et lorsque vous participez ça sera très bien D'accord Alors, on va commencer. Chez nous, à l'église Lilo Baranzambe, ou l'église La Parole de Dieu, on fait nos cultes comme ça. Il faut bien suivre du début jusqu'à la fin. Donc, ce n'est pas comme les autres églises qui font leur culte matinal selon eux. Mais nous, on fait selon la Bible, selon Dieu selon ce que Dieu veut, voilà. Donc, ça commence par, on va chanter, on va chanter deux ou trois chansons, selon le temps que nous avons, on chante deux chansons seulement, après, on va passer à une petite exhortation, à la fin, on va faire la prière pour tous ceux qui vont participer au matinal. Je vais faire la prière pour vous et cette prière, il est écrit dans le livre des Nombres, Nombres chapitre, chapitre 7, c'est-à-dire Dieu a recommandé aux enfants d'Israël, avant de sortir de leur maison, d'aller au travail, d'aller faire quoi que ce soit, ils doivent d'abord aller chez les serviteurs de Dieu, les lévites, pour recevoir la bénédiction. Voilà, donc du coup, il est écrit dans la Bible, c'est-à-dire Dieu a demandé que les gens, avant de sortir, attends, excusez-moi, excusez-moi, C'est écrit dans les livres des Nombres. Excusez-moi, je cherche les versets. Donc, c'est Dieu qui avait... Attends. Nombre chapitre 6. Nombre chapitre 6, versets 22 à 27. Pourquoi j'ai pris ces versets pour vous les donner Pour vous signifier que... On fait souvent, le, c'est-à-dire, on fait souvent, euh, on, on prie à la fin, c'est-à-dire la bénédiction. Je vais vous bénir. Vous allez me dire qu'un homme ne bénit jamais, c'est Dieu qui bénit. Bien sûr, mais Dieu a choisi des gens. Ne dit-on pas que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Vous comprenez c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est pourquoi il a recommandé à ses serviteurs, parce qu'il les a établis dans son église comme, comme étant sentinelles. Ces gens-là, ils jouent un rôle, donc ils doivent bénir. Alors, comment ça se passe Il a dit ça, il est écrit dans le livre des Nombres, Nombres chapitre 6, Versets 22 à 27, qu'est-ce qui est écrit là-bas Nous allons le lire, ce pas la, la, la prédication, mais nous allons juste lire ces versets pour que vous compreniez qu'on va faire la prière à la fin. Ça ne sera pas une, une simple prière, c'est-à-dire, ça ne sera pas une simple prière, ça sera la bénédiction. Donc, je veux bénir tous ceux qui vont participer à ces cultes matinales.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 ceux qui vont croire, donc Dieu va vous bénir à travers ce que moi je vais dire, ce que moi je vais demander à votre faveur. Dieu le fera, Dieu agira selon ma demande, selon, selon donc, euh, c est, c est, sa loi qu'il a établie dans la Bible. Que nous, les serviteurs de Dieu, nous allons vous bénir. Et nous bénissons, nous faisons sortir des paroles. Et ces paroles auront des effets dans votre vie. Lorsque vous, avez, vous aurez dû mettre la foi dessus. Et avec cette conviction, Dieu va agir. D'accord Alors, nous allons chanter une chanson. Parce que nous avons eu du temps à expliquer un peu pourquoi à la fin nous allons vous bénir d'accord alors on va commencer nakoto na yo Kambata taoyo keli, gai kele, yo, e sami. Namu kolo yango, ukolo baete, akutonda yo, eee yawe. Kambia keli, nga yikele ndikandana yo ibengisa ni ubundi singa yawe azali nanga ngana pondima benako bangati Gumbia wazalingu li ngu ya nanga Pelo ye nanga ea komi Pelo bikon Ubundi singa yawe azali lubiko nanga na kundi ma Zambia wazali ngu ya nanga pelu yemo nanga eya kumi toka main nama Zibal nakubiki sama Nammokolo yang ma ou kombona ga kombonaie, ou nae katina ma bota, kombonaie kumi sama. bokotoka, aina maziba, na kubiki sama, amokolo yango. Ou bien ga kombonaie, misala, nae katina ma bota. Mona Kuni misama, ubundi singa yawe azali, ubiko nanga na konima, pe Zambia wazalingu ya nanga, pelu ye komi, e Mubundi singa yawe azali lubiko nangai na kondima, penako bangate, ngate. Zambia wazali ngu ya nanga, peluyembo nangai komi, pelobiko nanga. Bilaya, vous embo, zambie, sali, bisalana, kembo, yéba, ni, u, nanga, pe, yemba, banana, siona, ya, boule, azali, monene, en, eh, yimbilaya, Zambi e Asali, sali, bisalana kembo, ewani use, nanga peyemba, monana si zambi udo ya boule, azali monene. Ubundi singa yawe lubiko Bundi singa yawe asali rubiko nanga na kondima pe nakoba ngate Zambia wazali ingu ya nanga pilu yebona yakomi pero biko na nga amen amen. Voilà, donc euh, nous avons terminé à chanter. Maintenant, nous avons un moment, nous aurons un petit moment d'expliquer un peu, de vous exhorter un peu, d'accord? Alors, la chanson que vous venez d'écouter, c'est une chanson qui est écrite dans le livre des d'Esaïe, chapitre 12. Attendez, c'est la chanson qui est écrite. Dans le livre de Ésaïe, chapitre 12, vous voyez Je ne sais pas si vous voyez bien Ésaïe, chapitre Ouf, C'est renversé, je vois. En uh -huh. oh. Voilà. Donc, c'est ça, chapitre 12. Le titre, c'est Chant de délivrance. Vous avez vos Bibles, vous devez prendre vos Bibles dans la maison et puis voir ça dans la Bible, Esaïe 12. Vous allez lire tous les chapitres parce qu'il n'y en a pas beaucoup, il n'y a que quelques versets bibliques. Vous, vous aurez à les lire, à les lire pardon, dans vos maisons, vous allez lire ça. Esaïe chapitre 12, verset, tous les versets. Voilà. Donc, c'est une chanson que Dieu a dit, chant des délivrances. C'est-à-dire, j'ai fait cette chanson, j'ai chanté cette chanson. Ceux qui ne savent pas, c'est une chanson que j'ai chantais à l'Ingala, mais c'est écrit en français. Tu peux prendre seulement la mélodie et puis, c'est-à-dire chanter ça en français comme tu veux, tu vois. Mais moi, j'ai chanté ça en lingala parce que c'est ma langue nationale, d'accord Alors, vous pouvez aussi changer, mais vous prenez juste le rythme et le, le, le, les tons, vous voyez Vous prenez juste les tons et puis le rythme, vous lisez ça et vous, vous chantez comme j'ai chanté, d'accord C'est la chanson des délivrances. En tout cas, tout cela... Qui ont participé à ces matinales, vous aurez donc vous aurez votre délivrance à travers cette chanson que nous venons de chanter. Vous aurez votre délivrance lorsque vous chantez cette chanson à, avec la foi. D'accord Si vous avez la foi, vous verrez le miracle. C'est une chanson que on chante souvent l'église Lilo Bananzambe église est la parole de Dieu voilà nous avons le euh, euh, ya donc il a un représentant légal qui est qui qui, qui s'appelle c'est à dire c'est pas important de citer son nom ici mais son nom s'appelle prophète conde polo dominique celui le représentant légal que Dieu a donné la vision, a montré la vision, et c'est lui qui est le promoteur de cette église, c'est Dieu qui l'a établi comme étant son serviteur. Vous comprenez Alors, il s'appelle prophète, donc il est, le... aujourd'hui les gens l'ont attribué beaucoup de titres, donc il est ministre universel, pour okay. la paix. Vous comprenez Donc, il a, il, a, il a reçu beaucoup de titres depuis qu'il est prophète, depuis 1995, jusqu'à aujourd'hui, à nos jours, il est le, le, le prophète qui, donc, qui exerce dans cette église. Alors, notre matinal est fini, est terminé. Je suis là juste pour le matinal. Nous avons chanté un peu. Les gens vont me dire, mais on n'a pas prié. La prière, la prière se passe au fond de vous. Au fond de toi. La prière c'est quoi? La prière c'est demander. On demande quoi à Dieu? Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. C'est-à-dire, on ne doit pas tout parler. Dieu sait déjà. Lorsque j'ai juste chanté, Chanter, c'est prier des fois. C'est-à-dire, lorsque vous chantez déjà, Dieu, regarde, il sonde le cœur et les reins, même la profondeur de nos pensées, il découvre ce dont vous avez besoin et il vous les donnera au moment opportun. Donc, ne soyez pas pressés et toujours la foi. Donc, je vais prier pour tous ceux-là qui m'ont suivi et restez branchés, restez scotché, ne zappez pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui qui préfèrent pas de ce genre de vidéos, qui préfèrent peut-être regarder euh, ce qu'ils veulent quoi. Mais pour tous ceux-là qui préféreront lire et puis regarder cette vidéo, en tout cas, Dieu ne manquera pas à vous récompenser. Alors, ne manquez pas en tout cas surtout des cliquez sur la cloche des notifications et puis de, de m'écrire un petit commentaire vos suggestions j'en ai besoin j'ai besoin des remarques si vous avez des remarques le fidèle de l'église la parole de Dieu église de l'Obananzambe et puis ainsi que à tous ceux-là qui ne prient pas l'église de l'Obananzambe nous sommes tous frères donc vous pouvez m'écrire un petit commentaire, vos suggestions, vos remarques, ça me fera du bien, d'accord Je pense que vous m'avez suivi, donc, je n'ai pas vraiment fait 30 minutes aujourd'hui. Voilà, donc, euh, comme je disais, donc nous sommes arrivés à la fin, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Euh, le culte matinal est fini. On va devoir euh, prier. Alors, alors, vous allez rester tranquille. Je vais vous bénir selon le verset que je vous ai donné. Nombre chapitre 6, verset 22 jusqu'à 27. Dieu a recommandé à ses serviteurs de bénir les enfants d'Israël. Et voilà, ce que moi je vais faire ici comme étant le serviteur que Dieu a envoyé ici en Tunisie pour commencer à donc à faire de kilt. Je vais bénir tous ceux-là qui vont suivre cette émission. Vous serez bénis si vous avez la foi. D'accord, on va maintenant prier. Yaouenzamé Nabomoyi, Mosinanguayanonso, éternel Dieu des armées, et créateur du ciel et de la terre, j'ai soulevé cette main, c'est une main d'énormes pécheur, bien sûr, mais comme tu l'as établi comme étant ton serviteur, d'être là pour prier et bénir ton peuple, éternel Dieu des armées, laisse que cette main qui est soulevée, puisse donc dégager ta puissance, que chacun qui vont suivre cette mission, cette émission puisse recevoir cette bénédiction éternelle Dieu des armées. Tous ceux-là qui vont suivre cette émission Seigneur, que tu leur accordes la bonne santé, que tu leur accordes la longévité, la paix, la tranquillité l'intelligence que tu as donnée à Salomon, Éternel Dieu, pourquoi pas aussi la richesse de ces mondes Bien sûr que ce les reste, mais éternel, s'ils n'en ont pas, ils ne peuvent pas vivre parce qu'ils sont dans un monde où ça demande de l'argent pour vivre. Éternel Dieu des armées, ne laissez pas ton peuple, aide-les à découvrir la vérité, aide-les à suivre le voie, la voie de, de, de, de, de, la vraie voie le, la vérité et pour qu'ils puissent être sauvés dans la fin de leur vie pour hériter le royaume des cieux nous avons ainsi prié au nom de Jésus Christ de Nazareth Amen vraiment excusez-moi je vous demande de rester scotchés, branchés vous ne serez jamais décidé restez vraiment fidèle dans ma chaîne si vous voulez vraiment me soutenir c'est simple juste vous allez lire la vidéo jusqu'à la fin et à la fin vous arrêtez tranquillement et vous pouvez aussi liker la vidéo la partager et puis euh mettez vos commentaires, vos suggestions, vos, vos, de vos remarques, j'en ai besoin. Merci beaucoup, je vous dis tous bye bye, à la prochaine.